גוט מורגן עלי יידן לסיוס חושבי לו נשמת יעקב בן האישה אסיקו לרפואה תרעבור שמואל בנילה בתוך שער חול ישראל סיוסתו עושה דיינו פרשן תודו משתתקות כתרסקוינית אתרנל נוסתו נסחת מגילה פרק דלת משנה חטא האומר אין יעובר לפני הטבע בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל אין יעובר אף יחף לא יעבור עושה תפילתו עגולה סכנה ואין במצווה Netana al mitsro ou al-Pasyado a réalisé derrière ha minutes. Tsipan-Zahav ou netana al-Betoun Kedishelo a -ra En rapport avec les Mishnayot qu'on a déjà appris sur quelles, gens, quelles personnes sont aptes à monter et lire la Torah, à monter vers Chaliar ar -Tibur. après on avait parlé des Kohanim qui sont aptes à monter vers la Birkat de Koen dans la Mishra précédente. Maintenant on va voir toutes sortes de personnes que, euh, ils ont des tendances au à l'hérésie, ils aiment bien s'attacher à toutes sortes de, de mauvaises croyances et tendances un petit peu euh, idolâtres, païennes, paganistes, si ce que vous voulez, et donc du coup, des personnes qui ont une tendance comme ça, on ne va plus pouvoir le, les laisser faire la tfila ou ce qu'on va voir tout de suite. « A omer eni hoverli finet teva bitzwin ?» Quelqu'un qui dit « Ah non, je ne peux pas monter, moi, être chalier artibourg avec des abus de couleur. » Eh bien, AF BELVENIM, le AVOR, même quand il portera des habits blancs, il ne pourra plus monter à la TEVA pour être chadir TIBOR. Soit, il y avait en fait un usage, je ne sais pas si c'est, à mon avis, en... il y avait un usage en tout cas, à l'époque, les gens ils s'habillaient, c'est explicite dans la GMARA, ils n'étaient pas noirs et blancs comme tous les orthodoxes d'aujourd'hui, il y avait les Amoraïm, ils avaient des habits de couleur, sans aucun problème, il y avait même parfois des habits rouges. D'accord Ce qu'on adopté aujourd'hui, les habits noirs et blancs, je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, Initialement, tout le monde portait des habits de couleur, sauf les moines, curés ou je ne sais pas, ils avaient des habits spécialement noirs ou blancs, blancs plutôt. Et donc du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui à la synagogue, on lui dit « Vas-y, te prie, va faire le chalet Arsibourg. on a besoin de quelqu'un qui va dire, il dit, non, je suis pas habillé, en... j'ai des habits de couleur aujourd'hui. » Alors quoi Est-ce que tu veux monter à la que quand tu as des habits blancs Alors tu as peut-être une tendance à, à, à je ne sais pas moi, être un idolâtre, quoi, à l'idolâtrie, d'accord comme ça, c'est expliqué. Et idem aussi, Besandal et Nioh Ver, Afirhef À l'époque aussi, c'était plus fréquent d'avoir des gens qui montaient pieds nus ou qui portaient des chaussures. Et, et alors, alors, deux minutes, a un petit problème parce que je ne sais pas exactement qu est ce qu'il veut celui-là avec ses sandales. Alors, il sort en sandales, il dit, ah oh, non, c'est ça. Maintenant. On peut monter Chaler tibourg avec les chaussures tout comme pieds nus. En théorie, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui dit, attends, je vais. On, donc on invite maintenant une personne à monter Chalar Tibur, il dit, attendez, je vais enlever mes chaussures. On va lui dire qu'est-ce que tu as, tu as une tendance à l'idolâtrie de, de nouveau, parce qu'ils en, enlèvent leurs chaussures. Je sais pas, c'est comme les Arabes qui enlèvent aussi les chaussures forcément avant de faire la celui-là. Donc du coup, puisqu'il remarque qu'il a une. il est macpide, il est méticuleux sur ça, à faire attention à avoir une allure de. De moine, ben on va se dire que peut-être qu'il a une tendance à l'idolâtrie, d'accord Ensuite, Aoset Filato Agula, Sakana Venba Alors, ça, c'est un morceau de Mishnah un peu dur à expliquer. Je traduis d'abord, Aoset Filato, la on parle de Roche. On parle de Filachel Roche, et au lieu de la faire comme nous, en carré, eh bien, il a fait ronde. La Mishnah, je traduis littéralement, ça, ça c'est dur à expliquer, parce que c'est Sakana Venba Sache qu'il se met en danger et il n'y a rien dans ce, ce qu'il fait, il n'y a pas de mise dans ce qu'il fait. Parce que, d'abord, il faut bien comprendre, un truc important c'est grand dans la gmara, quand on étudie la gmara, que dans la première soupe qu'on étudie sur les tfilines, on réalise que nous on imagine que les c'est essentiellement la boîte noire, avec dedans des parachutes. C'est vrai, d'accord, mais il faut regarder ça à l'envers. Les tefilines, c'est des parchemins qu'il faut porter sur soi. allez nous dit dans quel dans quelle étude tu vas les mettre Mettre dans un étui carré noir en cuir, et du coup, aujourd'hui, on réussit à faire des tuiles. Tellement bien précis et beau, et euh, d'accord. Je sais pas si vous avez eu des téléphones des sites de, de, de, de, de, de, de l'époque il y, y a encore 300 ans, c'est fréquent dans les musées. Vous voyez que c'est un peu des des comme, comme les gens qui portent des amulettes comme ça pour du coup avec dedans des parchemins ou je sais pas quoi. Et ben, ils avaient un truc comme ça sur la tête qui en avait quatre en même temps. C'était comme ça qu'ils mettaient les tuiles. Plus ou moins, d'accord. C'était moins industriel et moins beau, moins, moins réussi, quoi. Il veillait à ce que ce soit carré, parce que c'est justement ce qu'on est en train de voir dans la Mishnah. Alors, du coup, maintenant, il y en a quelqu'un qui s'est fait une, une, une, une, une, une, des petites filines avec les quatre parachutes, mais il le, les a fait en forme ronde. Alors, la Mishnah me dit ben, Sache qu'il bon, qu n'y a pas de mitzvah, on a bien compris, parce que les filines qui devaient être carrées, c'est une rachat de Moshimishinaï. D'accord Mais la Mishnah me dit pire que ça c'est pas juste qu'il n'a pas fait une mitzvah, il est même en danger. C'est un danger. Alors là, beaucoup peine à expliquer qu'est-ce qu'il y a de danger si tu as mis un rond sur la tête, ça va faire quoi Alors il y en a qui expliquent, qui a une tendance qui explique qu'il y a effectivement un danger, parce que si de toi tu vas te prendre un coup dessus, ça peut te rentrer dans le crâne, et ça va faire des graves dégâts. D'accord Ou bien tu vas marcher, comme ça il va le harour, il va marcher, et puis il va, il va se cogner la tête contre le, contre la, le, le, le linteau, ou... Eh ben ça peut lui ça peut lui faire mal Ou il y en a encore qui vont dire que non quand, vous savez quand on fait la nifla comme encore les Ashkenazes le font quand après les la le, Tfila, on fait les, ce qu'on fait de nous les et les, les tachmonims chez les Ashkenazes ils font de la vraie nifla tapem comme comme à l'époque presque à l'époque il fallait vraiment se coucher par terre donc il fallait il fallait se coucher pour faire une fila de manière couchée eh bien on a peur que là quand il à la tête il va aussi centrer les dans le donc c'est ce y a écrit seulement c'est un peu c'est bizarre qu'il. on n'a plus le droit de mettre des ronds sur soi de peur que ça va s'enfoncer. Ça pas assez clair. Il y a le Tossot qui nous dit non, les tfilines, ils ont la capacité de protéger en cas de shalom, de danger, de décret, tout ça, de, de protéger. Sache que si toutefois tu te fais des tfilines qui ne sont pas carrées, qui sont ronds, sache que ces tfilines ne pourront pas te protéger. D'accord Ensuite, Netana al-Mitzro ou al un réseau de Rechaminout. Si toutefois, il avait ces tfilines sur son. Front, ou bien sur Pasiado, sur sa main, qu'il sache que c'est le Derecha Minout, c'est les Derech des Minimes, des, alors, euh, des, des Épicurins, des de, de, de, de zokim, ceux qui contestent la Torah chez BLP, -Bé, parce qu'ils vont nous dire, « Eh, il y a marqué qu'il faut la mettre, ve, ve alecha leot, sur ta main, Vous entre tes yeux. » Donc il va mettre cette filine sur la main, il va mettre cette filine entre les yeux. Et ben, sache que si tu vois quelqu'un comme ça, sache que c'est un min. Il faut t'éloigner de lui, il faut pas... il a des déotes, il a des, des tordues. Et maintenant, parce que concrètement, Chachamim interprète le psukim Ben Enecha, d'abord entre les yeux, on apprend une Gzera -shava avec le fait qu'il écrit banim Atem Lachem lo lotasim Korcha Ben Enechem On apprend de se mortifier, quand il y a un mort de se, de se vouloir, de se faire de la peine en s'arrachant les cheveux, il y avait comme ça un usage un peu païen, ou un peu... C'est longuement expliqué quelle est la, la définition exacte de ce type d'interdit, de se faire plus de peine à outrance, et pour un mort, eh bien, la, donc la Torah nous a dit, tu ne t'arracheras pas des, des cheveux qui sont entre les yeux, c'est-à-dire les cheveux qui sont entre les yeux, mais là où il y a des cheveux, ici il n'y a pas de cheveux. Donc la Torah elle utilise le terme ben enecha pour te dire au milieu de la tête, là où il y a des cheveux. On apprend par Isa Shava que les tefillines tu les mets aussi, là aussi, là où il y a des cheveux. Il ne faut jamais descendre les tefillines sur le front. Il faut savoir ça d'ailleurs, c'est un grand problème, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et qui ont des tefilines trop grands, ils ont emprunté les tefilines du, du fils ou du truc, ils mettent des tefilines, soit ils les mettent trop bas, ils vont les enfoncer, c'est un grave problème que tout simplement, même si le carré, ce qu'on appelle la titoura, le, le socle des tefilines, même s'il dépasse, c'est déjà un problème. Une chose de sûre qui est invalidée d'après tous les avis, c'est si toutefois, à part le, le socle, il y a la ctita ce qu'on appelle la boulette, au moment où ça sort, si ça, ça rentre, là ça sort du, des limites des cheveux, la pose des tefilines est invalidée, elle n'est pas bonne. C'est un vrai problème, et ceux qui, qui ont des tuiles trop de grands, il faut les faire raccourcir. C'est pas compliqué à les raccourcir. Euh, à l'occasion, expliquer, on expliquera. Je crois qu'on a déjà expliqué dans, dans les 5 minutes, on avait parlé des de tuiles, on a expliqué, dans mal, sans schéma, mais il y a dans les vieux des anciens Rachkenaz, là de tuiles à de colpé, il y a là-bas un dessin qui explique comment faire. Ça vaut le coup de s'asseoir dans la vie pendant 5-10 minutes avec des tuiles en main, puis apprendre à faire ce nœud, au moins l'essentiel, pour pouvoir savoir le raccourcir quand c'est nécessaire parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire et du coup, ils mettent des tuiles qui qu ne veulent pas les mettre. Les tuiles, doivent rester au-dessus du, du cheveu des cheveux, derrière, ils n'ont pas le droit de descendre. Et il faut être là où, le, où il y a le chipois, où ça se courbe, et surtout pas toucher, alors là, surtout pas rentrer dans l'espace dans où il n'y a plus de cheveux. Et du coup, il faut qu'il soit bien mis et pas en équilibre instable, donc du coup, il faut nécessairement apprendre à conserver les tuiles quand c'est trop long. Je reviens maintenant sur le du sujet, donc, lui, ce qu'il fait, lui... Donc, j'étais en train d'expliquer. Là, on parle qu'il y a quelqu'un qui, qui va nous mettre les tuiles entre, euh, sur le front, ou il finit, il va le mettre sur la main, parce qu'il a marqué, qu'il faut le mettre sur la main. Or, comme ils m'ont expliqué aussi. « le meal Ayad, » au-dessus de la main, comme c'est dit du passout, que je ne le retrouve plus, pour t'apprendre que « Begova ayad à une hauteur de la main, d'accord À plus haut que la main. Donc, celui qui fait pas comme ça, qui va vouloir mettre les tuiles plus bas ou les tuiles dans la main, qui sache qu'il est à des il est un saint min, c'est un apikos. Si Panza avait Onetana al-Betunke les chelo, les a, il a voulu avoir des tuilines, mais il les mettre en or. Ou encore, il les faire en or, il les a recouverts d'or. Ou bien Onetana al-Betunke les chelo, bien, il les a mis sur sa manche. Il les a mis comme ça, par dehors comme ça, il marche dans la rue, parce que tout le monde voit qu'il a des tuiles. Ouais, il s'imagine que c'est super, parce que la Torah a dit que lorsque les goïmes vont voir que tu as des tuiles ils vont s'éloigner de toi. Ouais, les raoukala marets. Qui cherche, à on s'est dit, et eh, ils auront peur de toi. Donc, du coup, il va mettre les filles sur sa chemise. Eh bien, dans, deux, dans ces deux situations, il a réalisé des rechats C'est là, cette fois-ci, c'est l'usage des chitsonim des gens qui ont une tendance à expliquer les psuki mi chouts les kabalat razal. Chouts Midat daat Et là, une tendance, de nouveau, c'est une autre forme d'hérésie. C'est quelqu'un qui a un saint hérétique de nouveau, il a la tendance à l'hérésie que quoi Parce que. Chakramim, on décabalote bien clair. Les tuilines doivent être noires, c'est déduit par Alakhala Ils doivent être faits par... Et En plus de ça, ils doivent être euh, d'une espèce qui est Minamotar Bifika, des choses d'une espèce qui est, qui est consommable de cachère, vivante. Ouais, faire des tuiles avec euh, de la vache, avec, euh, du. en général, c'est ce qu'on fait. À l'époque, on faisait plus des tuiles aussi avec de la bmadaka Daka, avec du... des, des, des ovins, je crois que c'est même possible de faire des tuiles avec euh, du... de la volaille aussi. Il n'y a pas d'interdiction avec un peu j'ai un doute, mais en tout cas on a, mais il faut que ce soit un être vivant et surtout pas un minéral tel que l'or, en son côté que la couleur en plus elle est mauvaise, il faut qu'il soit noir. Ou encore, si il a si mis sur sa manche, y aller dit, il s'en signe pour toi, tu mets les tuilines en dessous, chez toi, proche de toi, pas à l'extérieur, tu les mets proche de toi, donc c'est pour ça qu'il va nécessairement les tuilines sur le, sur le bras directement, d'accord et s'il ne fait pas ça, donc on a dit c'est un et de c'est une tendance à, de nouveau, à la picore sous, à l'hérésie. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine la Khol tout cela.